bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous montrer quelle est l'astuce harmonique que Wes Montgomery met de partout, qu'il utilise tout le temps et qui contribue énormément justement à sa personnalité, à, à son style en fait. Cette astuce là c'est ce qu'on appelle couramment le 2-5 du triton. Si je prends un 2-5, un 2-5-1 en sol majeur, je peux très bien faire la substitution tritonique du degré 5, donc jouer un accord de la bémol 7, si ça vous savez pas ce que c'est déjà, sachez que j'ai fait une vidéo sur le sujet, peut-être allez voir cette vidéo d'abord, parce que c'est ce que Wes Montgomery fait, ça découle de la substitution tritonique. Et en fait, au lieu de faire donc ce reset, je peux faire un La bémol 7, mais je peux aussi jouer le degré qui serait le degré 2 si ce La bémol 7 était un degré 5. Oula. Donc ça, si ça c'était un La bémol à un degré 5, ce serait en Ré bémol majeur du coup, et le degré 2 ce serait un Mi bémol mineur 7. Donc je vais faire le 2 5 qui est basé sur une substitution tritonique. Et donc cette cadence-là, elle résout bien sur Sol majeur, et ça fait un truc décalé que je peux jouer à la place du 2 5 normal. Voilà, le, en fait c'est un 2 5 aussi, mais au triton. Un triton plus aigu ou un triton plus grave, c'est la même chose. Si ces deux accords vont bien ensemble, c'est parce qu'en fait, cet accord y va bien et que celui-là, c'est quasiment le même, en fait, hein. ces deux accords vont de pair. Donc, ce 2-5 du triton, qui est la marque de fabrique de Wes Montgomery, il le met de partout. Je vais montrer des phrases, tout à l'heure je montrerai des phrases qui utilisent ce procédé, des phrases de Wes. On peut le faire à la place du 2-5, mais on peut aussi le faire après, donc on peut très bien faire 2-5, 2-5-1. On peut faire ça en fonction de la vitesse de la cadence, en fonction de tout ça. Donc ça c'était les accords, il se trouve que dans pas mal de compositions de Wes, on retrouve euh, ces cadences là. Alors il y en a plusieurs, moi une que je préfère, que j'aime vraiment beaucoup, c'est Full House. Donc c'est Fa mineur, Fa mineur 7, Si bémol 7, ça alterne sur ces deux accords, hein. c'est un morceau basé sur Fa mineur. Et après il y a un Do7, mais avant ce Do7, il y a le 2,5 de son triton, donc La bémol mineur 7, Ré bémol 7, Do7. La grille de l'accompagnement, la grille du sol, elle fait ça. 1, 2, 3, c'est du 3 temps. Et lui, à chaque fois, il fait des phrases qui vont parfaitement sur cette cadence-là, parce que là, elle est jouée, elle est jouée dans l'accompagnement. Mais il le fait très souvent, donc euh, au niveau des solos, à des endroits où ça n'est pas dans la grille. Alors on va voir ça tout de suite. Je vais vous montrer des passages euh, où il joue ça. Essayez d'être toujours exigeant lorsque vous regardez des vidéos de personnes qui montent des plans de Wes Montgomery par exemple, et qui disent Ah Wes Montgomery il fait ça. Essayez de demander, enfin soyez exigeant sur à quel moment il fait ça, sur quel morceaux, sur quels accords. C'est toujours important. Donc là, sur Body and Soul, la prise euh, numéro 2, parce qu'il y a deux prises au moins. Euh, à la onzième seconde il fait ça donc c'est sur l'accord de la bémol 7 qui résout sur ré bémol 7 et il fait ça ça c'est un accord, il pense à et sur ces dernières notes Là il est déjà en fait sur la sur le Ré bémol majeur sur le morceau One For My Baby à la 45 e seconde sur la cadence ça doit être la même cadence ou euh, Ré 7 Ré majeur ou alors La bémol 7 Ré majeur en tout cas ça résout en Ré bémol majeur. Il fait ça. C'est la même résolution Ré c'est encore une fois un La mineur 9 euh, sur le morceau Blue Rose à 2, 11, je crois. En tout cas, c'est sur la quatrième mesure de ce blues qui est un blues en sol, donc c'est juste avant de passer sur Do7. Donc on est sur Sol7 et il fait ça au moment où on arrive sur Do7, donc il va faire entendre ça La mineur 7, La bémol mineur 7 et Ré bémol 7 ce qu'on remarque c'est qu'il joue vraiment la gamme diatonique de ce 2-5 de c'est ça qui marche pour lorsqu'on pense à cette cadence là c'est de jouer bon, dorien du degré 2 par exemple ou mixolydien du degré 5 et sur le morceau samsak il fait ça pour résoudre sur un si bémol 7 donc du coup ça fait entendre fa dièse mineur 7 Si 7 voilà alors pour bien faire sonner ce 2-5 euh, de, du triton, c'est important de bien rester diatonique de ce 2-5. C'est un 2-5 qui est décalé, qui dissonne beaucoup et donc si on joue un truc altéré sur ce 2-5 décalé, au final ça va sonner, ça va annuler. Voilà. Donc il faut vraiment rester diatonique et c'est souvent ce genre de phrase que fait Wes Montgomery, par exemple des phrases qui sont très très diatoniques dans le 2-5 du triton et du coup ça fait un truc décalé qui résout très bien. Vous avez peut-être remarqué ce qu'il y a de spécifique harmoniquement dans ce 2-5-1-2-5 du triton, c'est que ça n'est pas comme un mode altéré. Il y a une note qui est différente du mode altéré. Ça revient à jouer en fait euh, l'accord le, le, bémol 7, le, le, pardon, l'accord bémol 2, l'accord 7 qui est de degré bémol 2, donc l'accord de la substitution tritonique, mais de jouer mixolydien dessus. Et donc il y a une note qui est différente par rapport à l'altéré et qui dissonne beaucoup. Euh, et qui est très intéressante. Maintenant ce que je vais faire c'est une impro sur un blues en FA en utilisant ce 2-5 euh, et donc ce que je vais faire c'est d'abord créer des phrases et je vais vous montrer comment je fais ça pour, pour que ça sonne bien. Donc je vais faire des phrases qui sont diatoniques qui font entendre le 2-5 ou qui sont au moins dans la bonne gamme et qui résolvent bien sur l'accord dans lequel j'ai envie d'arriver. Donc blues en FA euh, je vais le faire ça c'est un moment où wes il le fait tout le temps c'est avant d'arriver sur le degré 4 à la cinquième mesure donc je vais faire pour arriver sur un si bémol mineur 7 un si bémol 7 je vais faire fa dièse mineur 7 et puis euh, si 7 et là je fais ça par exemple ou une phrase un peu plus à la wes où il aime bien faire tagada dagada dagada des choses comme ça Ça ressemble beaucoup à la phrase euh, Samsac. Et je peux aussi faire à la fin de la grille euh, le 2-5 du triton, donc, soit ici pour arriver sur le Fa, euh, le Fa du début, ou alors ici pour arriver sur le Fa, le Fa7. C'est parti <musique> vous voyez des fois c'était plus ou moins euh, plus ou moins efficace il y a une fois où je me suis loupé c'était la deuxième ou troisième fois où j'ai testé ce phrase. ça sonnait pas très bien euh, une fois que ça sonnait très bien j'ai trouvé c'est quand je l'ai pris en avant j'ai commencé un peu avant la quatrième mesure pour tomber sur la cinquième mesure et donc là ça fait un espèce de gros suspens comme ça voilà et si je l'utilise de façon beaucoup plus subtile ça fait ça ressemble un peu à quelque chose d'altéré à euh, une, une gamme altérée, c'est pas exactement ça mais ça ressemble et ça fait quelque chose d'assez subtil qui passe très bien et qui est très intéressant. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que c'était clair ce que j'ai dit, que ça vous permettra de beaucoup enrichir votre improvisation. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et je suis un grand fan de Wes Montgomery et donc euh, ça m'a mis beaucoup de temps pour comprendre ce truc parce qu'au début je comprenais pas la gamme qui jouait c'était un espèce de faux altéré quoi et après j'ai compris la logique notamment en, en repiquant ces grilles ses accords, et ces accords j'ai compris le, la notion de de 5 du triton et donc là du coup après j'ai j'ai remarqué qu'il l'utilisait tout le temps et j'ai essayé de développer ça aussi et de pas mal utiliser cette astuce que je trouve vraiment très élégante et très mélodique j'espère que, que cette vidéo vous a bien plu il y a plein de cours beaucoup plus complets sur mon site guitare improvisation dans en jazz évidemment mais dans d'autres styles aussi passez du temps à vous amuser à improviser sur mes playbacks et puis allez voir aussi mes articles sur mon site guitare improvisation